Comme ça, j'ai l'air plus grand, contre-plongé, grand ancien. Allez, je vous convie à une ouverture, explication, découverte plutôt détaillée de Cthulhu Wars, qui est un Kickstarter euh, bah, qu'a reçu Kevin, hein, notre acolyte préféré. Et euh, bah, vu qu'il a lourdement insisté, bah, j'ai fini par passer chez lui pour regarder ce qu'il y avait dedans. Et franchement, il avait raison. Au passage, on vous proposera d'ici la fin du mois de février à Let's Play. Allez, venez découvrir cette merveille Parti. Mimi <coughs> mimi mimi. Allô allô allô allô. Non ça c'est la macro. Ah, Salut Kevin. Pour ceux qui te connaissent pas. Ami cultiste. Ami cultiste. Bonsoir. Du, du, du démon. Hein ah, voilà. Le démon. <rire> du démon. Oui. Euh, bon. et eh ben alors, comme je l'ai dit dans la petite vidéo à laquelle tu n'as pas participé, tu as euh, lourdement insisté. Euh, pour euh, présenter euh, ce truc à saucisse là, oui, <rire> euh, ce jeu un peu hors norme. Allez, dis-moi tout sur euh, Cthulhu War, euh, moi que je, je ne connais absolument pas. Je ne connais que ce que tu m'en as dit. Kickstarter. Euh... Je te laisse la parole. Moi, j'y connais rien, et euh, j'ai hâte. Ah, déjà pour la petite histoire, ouais. Cthulhu War a été fait par Sandy Pe Pe Peterson. Mm -hmm. Peterson, c'est quand même le créateur du jeu de rôle Ktulu. Ouais donc c'est quand même quelqu'un d'assez sérieux et qui connaît très bien le mythe mm -hmm. c'est aussi quelqu'un qui a travaillé pour plusieurs boîtes de jeux vidéo donc Doom, Wake. Mm -hmm. mm -hmm. donc voilà c'est quelqu'un qui est depuis fort longtemps dans le milieu du, du jeu et que ce soit vidéo ou jeu de rôle donc en gros le mec il, il est en place quoi voilà il connaît un peu le, le métier et il s'est lancé donc dans, dans ce jeu alors ce jeu ce qui est un peu spécial par rapport aux autres jeux du mythe ouais. c'est que dans... Les autres jeux du mythe, en général, ont fait des investigateurs mm -hmm. qui affrontent le, mm -hmm. le mythe. Mm -hmm. Mais, de de l'épouvante, euh, tout bah, ça, ouais. euh, mm -hmm. Tout ce qui est euh, l'appel de... Oui, l'appel de tout. Euh, ouais. Le mm -hmm. jeu a pris le parti pris que bah, tous ces investigateurs ont échoué. Et c'est l'apocalypse. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc les grands Alors anciens, anciens on est après, on est même un... après la dernière heure, quoi, le dernier jeu qui est sorti. Quoi. Voilà. Bah là donc, ils ont ça, échoué ça, donc ça quoi. Okay. les grands anciens arrivent sur Terre mm -hmm. et par contre ils vont se battre joyeusement entre eux, entre eux pour savoir qui reste sur la planète et tous les autres ils vont repartir faire dodo. Donc en gros, là, la promesse, c'est euh, du, euh, du Beast Warrior euh, de dingue euh, Non, c'est plutôt une espèce de risque, où chaque joueur va prendre une faction, mm -hmm. qui est souvent contrôlée par un grand ancien, ou des grands anciens, mm -hmm. et on va se battre pour prendre le contrôle euh, de portail, qui va rapporter des points d'apocalypse, et en fin de partie, celui qui a le plus de points d'apocalypse gagne. Excellent. C'est des parties qui euh, se jouent à combien de personnes Alors, dans la boîte de base, on peut jouer à 4 ouais. et après pour l'instant on peut jouer jusqu'à 8 si on a des factions supplémentaires Toi tu as fait un all-in ben voilà D'accord euh, Depuis là maintenant j'ai la totale en français mm -hmm. donc j'ai 9 factions 9 factions D'accord ça, ça se regroupe en combien de boîtes en tout Alors c'est là qui est assez énorme parce <rire> qu'en fait en termes d'extension tu as des extensions qui rajoutent des factions supplémentaires mm -hmm. C'est ce qui est le plus intéressant moi je le conseille euh, mm -hmm. par les nouveaux joueurs après, il défaction a des, factions, des nouvelles euh, extensions avec des monstres indépendants supplémentaires. Mm -hmm. Ça, j'expliquerai je un petit peu après. Ouais. Des grands anciens indépendants aussi. Mm -hmm. Des nouvelles cartes, ouais. parce qu'il n'y a pas que la Terre, mais on peut aussi se battre sur euh, Shagai, sur euh, Yougot, mm -hmm. dans la bibliothèque de Célérano. Donc, c'est en rapport, bien sûr, avec le mythe. Et aussi, une, un dernier type d'extension, c'est les extensions cosmétiques. Qui va rajouter, euh, franchement, que, euh, que du, de la beauté. Que du, du, du ouais. C'est ouais. euh, des parties qui durent combien de temps Deux heures, deux heures et demie. Ah ouais, faut ouais, c'est genre on est parti pour euh, quand même. Quoi. Euh, bah, par rapport à d'autres jeux qui sont un peu dans le même style, c'est quand même beaucoup plus court. C'est beaucoup plus court. Ouais. Et euh, est-ce que il y a besoin d'avoir euh, des connaissances de l'univers de Cthulhu en général pour euh, pour appréhender euh, ce jeu-là ou pas enfin, pour appréhender. J'imagine que quand on l'achète, c'est parce qu'on a quand même une petite sensibilité dans euh, cet oui. univers. Mais euh, si euh, euh, nos épouses voulaient jouer à ce jeu-là, il n'y aurait pas de problème. Quoi. Bah, pas de problème. D'accord, ok. Le Super. système de règles est simple. Après, ce qui est compliqué en fait... Bah, C'est de connaître sa faction et de connaître les autres factions. Oui, mais ça, ça arrive, mon choix. Donc, ouais. qu'est-ce qu'on fait On regarde le, le, le verso du, du jeu, de la boîte euh, ou... Je risque d'éventrer la boîte parce que... C'est vrai. Elle pèse. Ouais, ouais, elle est énorme. C'est assez, assez hallucinant. C'est vraiment une <rire> grosse, grosse truc. Euh, bah écoute, je te laisse nous, euh, nous faire voyager. L'ouverture. Ah, allez, vas-y. Bon, je vois que tu t'es déjà bien amusé quand même. Oui, voilà. <rire> euh, alors, vas-y, raconte-moi. Ouais. Alors, ça... C'est la map. Alors et là, un parti pris graphique. On va enlever ça. Voilà. Et puis, vas-y, montre-nous ça. Voilà, ici, là. Hmm. Hmm. Ah oui, oui, c'est vraiment... Euh, oui, oui, alors, c'est notre terre, mais euh, ce qu'il en reste. Ah hein. oui, voilà. Euh, on va pas se mentir qu'on a connu des jours meilleurs. Ouais, on a connu des jours meilleurs. <rire> alors, pourquoi la map est assez grosse parce qu'il a des grosses figurines, c'est ça qui fait un peu aussi le, le sel du jeu. Ouais. Ben, c'est que tout, tout est en rapport avec les Grands Anciens. Je Donc là, passer, des grosses hein, figues... Je montrer un peu aux gens. Ouais, ça fait vraiment euh, grand plateau, quoi. Vas-y, hein, continue, hein, je te toute euh, moi. Voilà, là, des grosses figues, on va avoir vraiment une, une énorme sensation de puissance quand on va réussir à sortir certains monstres et surtout ces Grands Anciens. Mm -hmm. Où quand on connaît un peu les règles euh, on se dit mais quand lui il va sortir on va rouler sur tout le monde mmh, mmh. Et donc euh, le jeu est très bien fait euh, de ce côté là où on a de cette euh, sensation de puissance qui est, qui est vraiment sympa à jouer d'accord tu disais ça ressemble à un risque effectivement là je, de, de, de prime abord on, on, on reprend un peu nos repères avec euh, avec voilà, les zones, les zones. Euh, toutes les zones on peut y aller hein. ça vaut être euh, continent, n'a pas de problème. Et aussi, c'est recto verso, parce que c'est en rapport avec le nombre de joueurs. Non. Ah oui, donc du coup, les continents ont plus de cases, coup, euh, plus on joue, plus il y a de cases par ouais. continent. Ok, d'accord. Sinon, déjà qu'on euh, se marche un peu dessus, mais sinon, ça serait l'apocalypse. Mm -hmm. D'accord. Je me permets Ah ben vas-y, vas-y. Hein. Oh, putain, c'est beau. <rire> Alors là, par exemple, justement, ça, c'est quelque chose d'un peu spécial, parce que le bouquin de règles n'est pas comme ça. Ça, c'est la dernière édition pour l'instant qui est sortie, où là, tout, toutes les règles. Alors, déjà, chose très importante à dire, euh, le kick est relancé, tu disais. Oui, le kick est relancé pour euh, trois semaines à moins. D'accord. Euh, par contre, la grande partie du kit, c'est en anglais. D'accord. Là, c'est en anglais Non, tout ça, c'est en français. Mais malheureusement, ben... Mais euh... la mère, il fallait penser <rire> <rire> ben, Le souci, c'est que Sandy Peterson a toujours voulu Faire du français. Et ouais. le problème, c'est que là, à un moment, il faut être. Euh, rentable. rentable. Mmh. Donc, il, donc a, il, a abandonné. il a Il a fait son petit geste, euh, voilà, ouais. De, ouais, bouquin, bouquin rigide. Il, il a fait un geste, surtout, et ça, je tiens à le dire, à le remercier, quelqu'un qui est dans la communauté française de Cthulhu, qui s'appelle Pete. Et sans lui, on n'aurait jamais eu de version française. Mmh. C'est quelqu'un qui s'est toujours déchiré pour, pour que tout soit en français. Donc euh, je tiens à le remercier parce que. Fallait le faire quand même. Ah, Donc là pour l'instant, la Magnifique dédicace pour un frère euh, disparu. Oui. Donc là, là, toutes les règles et tout ce qu'il faut. Ah, là, là. Euh... Déjà rien que ça, c'est un super beau oui. livre quoi. Hein. Ça brille pas Ah, c'est génial en plus, ça brille pas pour les gens, pour les pour les abonnés. D'accord, ok. Ça a l'air euh, assez dense, non, quand même, à, à euh, appréhender. Non, non, non, tu vas voir ce qu'elle a beaucoup en fait, ils ont fait beaucoup de photos sur le matos. Il a beaucoup d'exemples de, sur les combats. Mmh, très didactique de... alors. Ah oui, non, franchement, il est, il est bien fait. Et les règles sont, tu vas voir, assez simples. Donc, ça, c'est le dort là mmh. C'est une des factions. D'accord. On regardera les figurines hein, à un moment pour l'instant. On va parcourir. Vas-y, on t'écoute. Donc, après, dans la boîte de base, il y a quatre factions. Mmh. Et on va retourner un peu, parce que c'est là où il y a la différence. Donc, Quatre factions qui jouent différents c'est ça aussi la force du jeu c'est que chaque faction se joue différemment les unes des autres donc ça c'est pareil c'est un point assez euh, assez important quand je dis différentes, c'est vraiment tout est différent Il n'a pas une seule figurine pas un seul monstre qui ressemble les unes avec les autres les mécanismes de jeu sont différents c'est euh, du style euh, pierre feuille ciseaux non Ou, euh... Euh, non non là par contre euh... Les phases de combat sont pareilles, mais tu vas avoir des factions qui vont plus se jouer vraiment en combat, mm -hmm. d'autres qui vont se jouer un peu bah, plus dé défensif, mm -hmm. d'autres qui vont jouer. Je suis le relou, j'emmerde tout le monde. Allez pour moi, c'est ah oui, bah, là. Tu... <rire> ah oui, ça c'est le chaos rampant. C'est là en total. Lui c'est le l'insupportable de la boîte de base. On, on les regarde, tiens, rapidement. Donc, Alors tu disais, ouais. donc, chaque faction, chaos rampant, a son petit plateau. Mm -hmm. Donc, sur chaque plateau, il va avoir la piste des points de pouvoir. Ouais. Les points de pouvoir qui permettent de faire des actions mm -hmm. tout au long du jeu. Le pouvoir spécial de la faction. Mm -hmm. Tout ce qui correspond à la faction, donc les adorateurs. Parce que là, quand même, il reste quelques humains sur ouais, la planète. Qui ont, qui et ont, qui sont ils sont là ont en train de. Des ils, ont, ouais. <rire> ils prient histoire de tenir ils le plus, ne plus pas longtemps possible. Ouais. <rire> <rire> voilà. Donc, ça, c'est les unités les plus pourries du jeu. Mm -hmm. Mais c'est aussi grâce à elle que tu vas gagner. D'accord. Parce que eux, elles, elles te rapportent des points de pouvoir. Mm -hmm. Et les points de pouvoir, c'est la clé pour C'est ce lui. qui te permet de déclencher ouais. des trucs, ouais. mm -hmm. Tu as les honorateurs, as les monstres. Mm -hmm. Chaque monstre est différent d'une faction à l'autre. Et tu as ton ou tes grands anciens. Tu as une faction à la boîte de base qui a deux grands anciens. D'accord. Donc on est bien d'accord hein, que chaque faction a des figurines qui euh, lui sont propres. Hein. Oui. D'accord. Next. Donc... J'aime euh... bien les chaos rampants, c'était <rire> ouais, bah, avec eux. Tu voulais montrer, vas-y. Bah, <rire> le petit symbole pour voir où on commence dans la partie. D'accord. Et les grimoires. Ouais. Pour gagner, donc, comme je disais, il faut un maximum de points d'apocalypse. Mm -hmm. Mais il faut aussi réussir à ouvrir ces six grimoires. Mm -hmm. Les grimoires, je vais te montrer si j'arrive ouais. à la trouver. Cette vidéo est merveilleusement voilà. bien préparée. <rire> voilà, il y a six grimoires. Chaque grimoire aussi est différent d'une faction à une. Autre. Bien sûr, ouais. Hmm. Attends, je vais peut-être m'approcher euh, uh -huh. comme ça que les gens. Hop. Ouais, d'accord, ok. La façon d'avoir ces grimoires est toujours fixe. Mm -hmm. Dans l'ordre où tu veux, les grimoires c'est différent. En tant qu'action, pour ce round, dépenser 4 points de pouvoir. Voilà. Donc, au lieu de faire une autre action, tu vas dépenser 4 points de pouvoir et tu vas pouvoir choisir n'importe quel grimoire, grimoire et le mettre. D'accord. Et un grimoire, ça fait quoi Et chaque grimoire en fait Déplacer immédiatement au moins une horreur chasseresse depuis n'importe quelle zone jusqu'à la zone de bataille. D'accord. Chaque grimoire en fait, tu vas avoir sur ces 6 grimoires souvent un ou deux grimoires qui va booster encore plus ton Grand Ancien. Mm -hmm. Un grimoire qui va correspondre à chacun de tes monstres. Mm -hmm. Donc si tu as trois types de monstres, en général, tu as trois grimoires qui correspondent aux monstres, un chacun. Quoi. Et enfin, le ou les derniers grimoires qui vont bah, booster ta faction. D'accord. Donc, tout au long de ton, euh, du jeu, tu vas devenir de plus en plus puissant en ouvrant ces grimoires. Donc, il faut les six grimoires et le maximum de points d'apocalypse pour gagner. D'accord. La progression, elle est équilibrée dans le jeu. Tout le monde progresse plus ou moins euh, à la même vitesse. Ou, euh... Euh, non, t'as des factions comme. Qui manquent plus vite. Le grand Cthulhu, lui, c'est Blitzkrieg. Garboule <rire> <rire> On va passer un petit peu au. Donc, euh, Attends, aux juste factions. une chose derrière, un, ah, petit oui. de un petit peu de fluff. Un petit peu de fluff, qui est vraiment sympa aussi. D'accord. Donc, ça, on avait dit relou. Pourquoi relou Mais l Insupportable. Alors, pourquoi il a des grimoires qui lui permettent de demander aux autres de gagner encore plus de points de pouvoir. Ah ouais. C'est un peu insupportable. Ouais, d'accord, ok. Il est insupportable parce que quand tu fais une bataille, toutes tes unités ne vont pas forcément mourir. Elles vont devoir aussi retraiter. Quand il y arrête TTP là, c'est lui qui va choisir où tu retraites. Donc c'est relou. C'est relou. Voilà. Donc il a tout plein de petits machins comme ça. Et ces monstres aussi, ils sont relous. C'est pas pour moi, en fait. <rire> ah, bon. Non, c'est trop subtil. Ah, bah, écoute. Je pense que ça, c'est plus pour moi. <rire> le Grand Toulou, lui, euh, elle est pas forcément plus facile que les autres. C'est là où le jeu est difficile. Donc c'est pas pour moi non plus. <rire> Mais je dirais que c'est la faction qui est peut-être euh, la moins frustrante. Parce qu'au ah, moins, ouais. tu peux te battre. Ouais. Au moins tu. tu c'est pas fragile. Voilà. Bon, bah c'est pour moi, ouais. Ouais. Toulouse, tous ces monstres, bourrin, ouais. ils savent se battre. Ouais, c'est ça. Ça au moins, il n'a pas de problème. Ils savent se battre. Ces grimoires sont en rapport pour que ces monstres soient encore euh, plus forts. Bah, fort. ouais. Et que Toulouse, ce qui est bien, c'est que bah, le grand ancien Toulouse, une fois que tu l'as ramené une fois, il va coûter moins cher à en ravoquer plus tard. Hum. Alors que les autres sont chers. Moi, tu vois, quand j'ai commencé War Machine, je jouais mes notes et puis après j'ai joué Cador. Euh, traduction, doc, parce que ça, je... Non, gros, je suis passé <rire> je suis passé de ça à ça. À à ça. ça bon, bon. <rire> <rire> ok. Et lui, le Grand Tourou, donc, à a ses six grimoires très rapidement. Hum. Ouais, en fait, voilà, au, premier tour, disais, ouais. au premier tour, il va avoir un grimoire. Hum. Et une fois qu'il va avoir cinq grimoires, il va avoir son sixième, sixième gratos. Ça, okay. ça déséquilibre pas trop le jeu, ce genre de, ce genre non, de non, truc. Non, non parce ouais. qu'il faut jouer avec. Mais tu... Quand tu feras une partie, j'espère qu'on en fera une. On en fera une, ouais. Alors on en fera une, on fera une partie d'initiation. Euh, je suis pas un grand fan euh, des, euh, des let's play euh, sur la page, même si je en m'étais engagé à en faire un peu plus, mais c'est extrêmement chronophage. Mais là, moi, je suis super intéressé par le jeu. puis. Euh... Je pense que tu vas insister bourdement, donc... Ah ouais. euh... Faut qu'on le fasse avec l'équipe, franchement. Non, ouais, ouais, et non, et non et bon, on va le faire avec marrant, la team, là, on va le faire avec la team. Donc, euh, donc voilà, c'est prévu pour euh, fin février, c'est ça. Février, ouais. hein? Donc vous ne vous impatientez pas trop, ne me demandez pas toutes les semaines pour quand c'est. Fin février, on a bloqué un truc où on enferme les enfants et les femmes dans un placard, ouais. et où on se dans réunit, une autre dimension, là, voilà, ouais, et ouais, on, on réunit la guilde et on, on, fera, on fera une partie. On fera une journée jeu. Voilà. La chèvre noire. La chèvre, c'est le petit côté féminin du jeu. Oh, sympa. Voilà. C'est mignon. Ce sera pour euh, Thomas. <rire> Thomas -tu, Quand tu Mais as la, la fille de la chèvre. Elle, c'est bois la fille de la lui, chèvre. Lui, c'est Chumnigorat. Donc c'est la chèvre au, des bois aux mille chevaux. Donc elle, c'est... Tout de suite, elle fait moins rêver. Elle pop, elle pop du monstre. C'est ah, elle qui a le plus de monstres, elle arrête pas de popper les monstres. <rire> Quand tu pop un monstre, tu peux en popper que un par tour. D'accord. Par action D'accord. Elle, c'est illimité. Si elle veut tout sortir en un coup, elle sort tout d'un coup. Ah oh, d'accord Donc quand toi tu t'es pris la tête à en tuer plusieurs de ces monstres, bah, elle peut tout sortir. Ah tu vois, ouais. bah, ah, du coup ah. je... <rire> Et elle, elle est surtout là, bah, elle va envahir petit à petit toute la carte, tranquille. Hmm. D'accord. C'est le nom, c'est la Russie voilà. quoi. C'est l'URSS voilà. de la Seconde Guerre mondiale. Possible. Et on a le dernier qui est un peu bizarre à jouer. Le signe jaune. jaune. C'est aussi. Déjà, lui, il a une chose spéciale par rapport aux autres, c'est qu'il a deux grands anciens. Mm -hmm. Et lui, en fait, il va jouer un peu le dans son coin. Le roi en jaune ouais. et Astur. Mm. Lui, il va jouer un peu dans son coin. Et en fait, le rang jaune, il va se balader sur la map et il va déposer des, des pions de profanation. Le problème, c'est que si on le laisse faire... Et eh bien, il gagne, parce qu'il va gagner tellement de points de pouvoir mmh. qu'il sera irapraté, et surtout, intuable, parce qu'au bout d'un moment, le grand jeune il va se balader avec des tas de mort-vivants. Il, il va se balader, balader avec sa croix. Mmh. Si on connaît le mythe, on voit... Euh, on comprend, euh, oui. C'est ouais. ce que j'allais te poser comme question. Tout ça, c'est en cohérence avec euh, l'univers euh, Lo euh, de Lovecraft Tout ce que je connais, euh, oui. Euh, surtout euh, en cohérence aussi avec le jeu de rôle. Mmh. D'accord. Okay. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est les quatre factions. Super. De base. Super. Après, on peut acheter au total 5 factions. En plus. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse au tour de jeu. Parce que ça, c'est des petites cartes euh, récap. Ça, un petit, voilà, Si ça te mêlée. semble judicieux, euh, d'en parler tout de suite. On va peut-être finir le matos. Ouais, c'est comme tu veux. D'accord. Ok. Allez, je mets ça de côté. Donc on va tout pousser. On va tout pousser. Alors on a l'impression que tu... <rire> tu fouilles les yeux fermés dans un truc. Ça, donc, c'est la piste d'Apocalypse. Voilà. Quand on arrive à 30 points d'Apocalypse, le premier qui arrive, ça annonce la fin de la partie. Donc, on finit le tour, on finit euh, notre, notre petite popote, et après, on compte. Donc pourquoi ça risque d'un coup Pourquoi Parce qu'après, tu vas voir que tu as d'autres moyens encore de gagner des points d'Apocalypse. D'accord. Ah oui, d'accord. Okay. Les signes des anciens. Parce que dans Toulouse, il a toujours les signes des anciens. Je dois une, une race qui... Attends, euh... je, je dois rentrer chez moi ce soir. Mais tu ne m'en vois pas... Euh... C'est genre... De plein de tentacules. Un truc genre... Ah, mais c'est dégueulasse Non, ça va, ça va. Il rien qui colle. D'accord. Okay. La... Les signes des genre anciens... Genre une mort en, fait. en direct sur YouTube. Trop bien. Les signes des anciens, en fait, c'est des points qu'on va récupérer grâce à certaines actions. Oh, c'est... Ouais ah, excuse-moi hein, euh, d'être un peu méchant, hein, mais euh, c'est pas Cali Cali pour moi ça. Ah. Alors ça c'est le véritable signe des anciens. Faut Qu bon, peut-être que je sois un peu plus respectueux. <rire> qui a été euh, décidé par, par HP Lovecraft. D'accord. C'est pas euh, en fait celui-là qui est avec une espèce de d'étoile. De... Avec un ah oui, milieu, en ouais. fait, pas. Ça, et en fait, ces runes-là, si on les prononce à haute voix, on... Euh... On... surtout pas. Surtout pas. Voilà, hein, on sur... détruit, <rire> euh, on détruit le Chenet euh, et toute l'Île-de-France, c'est ça. Parce que ça, dans la boîte de base, ils sont en carton. Ah oui, d'accord. Oui, donc ça, je suis médisant. Plus... Je suis très ouais. médisant. Ouais. Ça, c'est en ouais. plastique comme ça, c'est inutilisable. Ouais, Après, problème. il est vrai, je suis d'accord avec toi que, par contre, des fois, c'est pas super simple en un coup de voir la valeur. Est-ce que tu as une valeur de... Ouais, et puis ça fait un peu, ça fait un peu euh, impression 3D, mais mes débutants. Mais, mais, mais, débutant. mais euh, bon, après, c est, c est pas, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. C'est précieux mais euh, bon, voilà, c'est deux types, quoi. Je les remets là-dedans, ouais. hein, je les ai un peu, je leur ai manqué de respect. Donc ça, on va les tirer au hasard tout au mmh. long de la partie. Mmh. Mmh. <rire> et on va passer au figues donc... Ça, ça c'est bon, je peux le jeter Oui, ça, tu peux le jeter. Vas-y, jette, jette. Alors on va commencer si tu veux. Quelle faction Donc on était on sur les de... bah, bah, bah, on... Comme on va pas pouvoir tout montrer, on va montrer que Toulou... Qu'est-ce que... Appelle à peine un ami. Oui. Qui voulez vous voir <rire> On va faire les quatre et puis les gens ils choisissent. Euh, même, ouais. Faudrait, sauf ouais. Alors Toulouse par contre, chaque faction a aussi un souci. Ils ont des, des faiblesses quand même. Ouais. Et Toulou sa faiblesse c'est qu'il a pas énormément de monde. Alors pas content, hein, ils ont fait le choix d'imprimer euh, en couleur, hein, en fonction des couleurs, donc euh, le signe voilà. le, le jaune et les figurines oui, sont jaunes. Euh, jaune. euh, c'est un peu dégueulasse. C'est un ça. peu flashy. Un Mais peu en fait ça euh, permet voilà. aussi, pendant que tu te bats, quand tu es sur la map, de voir... Est-ce qu a... que tu pourrais avoir l'ambition de les peindre J'ai tellement de figues à peindre, déjà, il faudrait que je... Il n'y a, de... a pas que Toulouse, si, c'est sûr. Avec Toulouse, il ne rentre pas dans le sachet. <rire> Donc, on a des chagottes. Ouais. Pour ceux qui connaissent, on a des larves de Tulu. On a des profonds. Alors, je suis désolé, parce que la, la caméra macro, ce n'est pas une 4K, mais ça vous permettra quand même d'y voir un tout petit peu plus clair. Et puis, en plus, ça sort un verre un, un tout petit peu moins flashy. C'est un verre un tout petit peu plus flashy quand même. Mais euh, voilà, c'est pas mal. Et on a des cultistes. Mm -hmm. euh, les cultistes, c'est pareil. Dans la boîte de base, ils sont différents. Ça, c'est un... C'est un apport euh, d'un Kickstarter. D'accord. Bon, ils, la... okay. oui, okay. ils sont tous Oui, ils sont tous identiques. C'est normal. Bon, après, on est sur un jeu de plateau. On n'est ouais. pas sur un jeu de figurines. Ah oui. Donc, on arrête de faire les relous. Euh, C'est du très beau jeu de plateau. Tu loup, tu Ouais, forcément, évidemment, évidemment. Pour faire le comparatif. Évidemment. Oh, c'est mignon oh, euh, <rire> alors c'est pas celui de légion hein, c'est celui non, non, non. de D'assaut euh, sur l'Empire. mais oui évidemment ouais oh, ouais évidemment je vais le montrer sur euh, sur la caméra du dessus Comme ça les gens vont pouvoir en profiter un petit peu plus voilà ouais, plus de détails sur cette caméra euh, bah oui forcément excusez moi vas-y je te laisse continuer à ouais bon c'est ouais c'est chouette quand même hein. Donc ça c'est tout ça ça très bête ah oui ouais. <rire> mais quand tu vois les, les monstres en peinture ce qu'ils font euh, dessus j'ai pas envie de tester quoi ouais. mais euh... non mais je pense que ça s'exprime vachement bien ça mm -hmm. hein, un coup de contraste euh, et puis ça se révèle tout seul quoi bon après c'est sûr hein, si tu fais appel à des pros à des pros, euh... pros ouais. ah, ouais. j'ai demandé mais les prix étaient euh... c'est vrai euh, on peut, on peut en parler Ouais, on peut bah, en parler, Ouais, parce bah, que j'ai rencontré des gens, moi, il n'y a pas ah longtemps, ouais donc, euh, chez bah, Commander. Après, moi, les... ce que j'avais vu, c'est vrai, vrai que c'était super, hein, mais c'était 150 euros la faction. Et il y a combien de figurines Bah tout dépend de la faction. Mais là, c'était un peu plus. Ça fait combien la pièce Ça n'a pas de sens, euh, ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des différences de taille, mais une fille comme ça, te... un, un mec comme ça, il te demandait combien 3. Ah non, moi il, me... moi, il me parlait justement en ouais. faction. Voilà, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fait, ça fait 15 euros la, la figue. Euh, non, sachant ça c'est facile. En, en, en partant du principe que ça c'est oui. facile, c'est en moyenne les prix d'un professionnel oui. euh, de peinture. Ils, sont, euh, ils, ils, ils voyagent entre 13 et 15 euros euh, la figurine. Et euh, comme on l'avait fait remarquer. Euh, euh, le mec, il met euh, 10 ans à ce que ça lui prenne 15 euros la figurine. Hein, ah bah euh, ouais. Il faut respecter ah ça. Ah non, non, non, pas de Mais, problème. Euh, ouais, alors après, les... c'est sûr qu'ayant beaucoup de factions à peindre, t'es obligé de sortir... Euh, euh, voilà, euh, ouais. Ouais, ouais c'est ouais, pas assez pour bon. Ça que... Ok. Parenthèse fermée. Figurine euh, largement acceptable pour un jeu de plateau. On sort les, les monstres, les, les, les big boss de chaque euh, faction Alors, ben, déjà, on va montrer. Ça, c'est pas le big boss. C'est un sombre rejeton. D'accord, on dirait un cul avec des tentacules. Ah bah de toute façon, c'est que hein. donc là de la tentacule, là du baveu. T'as de la tentacule. Là du crado, hein. En général, les monstres sont assez moches. Elle est où la tête Il est où le cul La tête, tête, elle est là, je crois. C'est qui celui-là Lui c'est un sombre rejeton. Oh Ça c'est mon perso préféré. Mon monstre préféré. Ouais, il a de la toigne ça, c'est Nyarlatotep. Ah, oui, d'accord, lui, il a pas de tête du tout. Voilà. Non plus. Il est dans une de, de ses formes de la langue langue sanglante. D'accord, ok. Nyarlatotep, il a mille formes pour la petite histoire. Bon, ça m'a l'air quand même assez respectueux de, de, de l'univers. Ça me fait un peu peur, moi, du coup, mais. Mais euh, parce que j'imagine que quand on connaît bien l'univers de Lovecraft, on est, on est, on est vite dans l'identification. Mais Ça, euh, mais la faut La chèvre D'accord. Ah oui, la fameuse, la fameuse sèvre chèvre qui, qui, pond à, qui pond à tout va. Effectivement, ouais. on dirait un Mirmouth. Mm -hmm. euh, on dirait un, un Yorkmouth de de re... général, dans le jeu, en, en fait, elle est, elle est dans un nuage mm -hmm. qui est perpétuel. Voilà, alors après, vous ne mm -hmm. nous en voulez pas, mais euh, comme on est sur des figurines classiques mono, euh, monochromes. On a du mal à être dans le contraste. Hein. Ah oui, c'est euh, euh, normal. Et puis. Le on... rang jaune. Ah oui. Ah oui, là déjà, on est plus sur quelque chose de. Bon, c'est quand même de la très très très bonne figue de plateau. Hein. Ouf Et ça, c'est. Perso, c'est la plus belle, je trouve. C'est Astor. Ouf ah ouais non mais celle-là en fait euh, alors attends on va passer on va changer de caméra mais alors celle-là elle mériterait alors celle-là carrément elle mériterait euh, ouais est... ouf ah ouais magnifique et bon puis les, tous les peintres que j'ai vus là hein, ils se font ah oui. des trucs ah de bah fou. Ouais. là c'est aéro et, euh, ah. et c'est la fête quoi d'accord ok <rire> Donc il est vrai, tu vois, quand tu sors ton petit astour, je... ça fait son bruit. Ouais, ouais, ouais c'est genre, bon, alors ça y est, tu que... peux le sortir, <rire> puis tu dois attendre que ça en plus, dans ouais, la partie, genre, putain, je vais le sortir <rire> ou pas Limite, si je tapé une partie que as... Alors, est-ce que ça arriverait, euh, t'as peu d'expérience dans le jeu pour l'instant, t'as pas beaucoup fait de partie euh, Si, j'en suis si. à une trentaine de parties. Ah ouais, mais ah comment ouais, ouais. c'est possible alors que tu as reçu le Kickstarter il y a peu Ah non, ma première campagne, je l'ai eu il y a deux ans. Et maintenant, ah, j'ai petit à petit... Ah, euh, là, j'en je ai une nouvelle. à la rue, ouais. C'est ça le problème des Kickstarter, c'est que... Non, au total de Touloua, hein, ils ont fait 5 campagnes. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Bon, oui, je suis à la rue. Ouais. Et ça arrive euh, qu'à la fin d'une partie, t'es pas réussi à sortir toutes tes, tout tes, tout tes, tout tes bestioles. Ah, vaut mieux pas que ça t'arrive. Oui, ça veut dire que c'est mal ça passé. Bien, as, oui, ça, ouais, ça, ça doit être D'accord. En général, avec euh, il faut le sortir au deuxième tour au grand maximum. Mm -hmm. Sinon, limite, t'as perdu. D'accord, ok. Bon d'autres choses à montrer. Euh, d'autres figues encore non, non, non, non, je vois, y a, alors, voilà, je vois ça là. Oui. Alors il y a, comme là. je disais, des portails à contrôler mm -hmm. dans le jeu. Mm -hmm. Dans la boîte de base, ils sont en carton, fin. Ah ouais. Là, tu as on des, peut portails. Avoir des portails. On va la laisser. Hein, ouais, elle est belle, D'accord. <rire> hein. Donc oui. ça, c'est pareil, ça, on va se battre tout au long de la partie pour en avoir un maximum. Parce que c'est ça qui va nous permettre de gagner des points d'apocalypse. Et quand tu le contrôles, bah, tu mets ton petit cultiste dessus. D'accord. Parce que c'est le seul personnage du, du jeu qui peut contrôler des portails. C'est les cultistes. Bon, vous inquiétez pas, on papote autour du jeu, ah, mais ouais. on fera une partie, on fera un let's play, donc vous comprendrez un peu mieux, un peu mieux les, les, les, les phases à ce moment-là. Un petit fungi <coughs> Un petit Migo. Les dés sont également propriétaires apparemment Alors les dés là par contre c'est un peu le, le point faible parce que je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort c'est que dans la boîte de base en fait c'est des dés de 6 Ouais Et en fait ils expliquent que le 6 est égal à une face le 4-5 est égal à une autre face et le 1-2-3 est égal à une autre face Mais sinon ils vendent des dés spéciaux qui okay. correspondent à ces faces. D'accord Le 6 c'est cette face D'accord le 4 et 5, c'est la face ouais, de la griffe. Enfin, ah, ouais. ah oui, d'accord, ah. ok. Oh là, oui. Et le reste, ça, je trouve ça dommage, ils auraient pu euh, faire un petit effort pour ah, directement pas... donner... Pas... Euh... Oui, il va falloir s'habituer. Il y a un petit temps d'adaptation, alors, voilà, au niveau de la lecture la... des résultats. Quand on a juste la boîte de base, oui, c'est un peu plus... D'accord, ok. Bon, joli quand même. Hein. Oui. On a le jeton premier joueur. Oh, c'est chou! <rire> oh! C'est oui, euh, Voilà, un petit... Euh, un, petit, un, petit de... un petit clin d'œil au boss. Mort euh, dans euh, le désœuvrement le plus total. Euh, voilà. Et ça, c'est une dernière piste. La piste de rituel. D'accord. Car dans le jeu, on peut faire des rituels qui vont nous permettre de gagner encore des points d'apocalypse. C'est des choses qu'on retrouve euh, dans tous les univers de Cthulhu. Ça, hein. ouais. ouais. D'accord. Bon, on a fait à peu près le tour. Oh, si on... On, on... Ouais, parce qu'on n'a pas sorti toutes les figues. Ah, hein. Les files, bah, sinon, on y a encore. Ça, donc, c'est Nirnatotep, c'est ses cultistes. Alors, il ne faut pas oublier que Nirnatotep, c'est euh, le pharaon noir aussi. Mm -hmm. D'où pourquoi ces cultistes sont plutôt en mode pharaon. Ça, c'est une maigre bête de la nuit. D'accord. Ouais. encore des tentacules et des Attends, je vais lire. Hop, on passe par là. Ça c'est des polypes volants. Des polypes comme les polypes intestinaux <rire> Bah ben oui, ben regarde bien, oui, ça ressemble un peu, tu vois, c'est bien et Tac et tac. c'est prêt pour nous abonner. Ah oui, d'accord, OK. Ouais. Bien. Et les horreurs chasseresses. Mmh. Oui, qui sont des choses qu'on croise euh, plus ou moins dans les autres, euh, dans les autres euh, jeux. Je vais remontrer ces choses-là au passage. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on fait On regarde les phases de, de, de tour, euh, ouais, les phases de jeu. Je vais remontrer ça au cas où il y a des gens qui ne l'ont pas vu. <rire> C'est quand même, même balas. Oh. <rire> non C'est quand même vrai hein, qu'ils ils sont presque à la taille de Légion, hein, ceux-là. Mais bon, là, on, ouais. on diverge. Et diverge, c'est beaucoup. Oh là là. <rire> Fais gaffe, tu vas aller dans une autre dimension, toi. Des proches. Des proches. Allez, tour de jeu ah, les tours de jeu sont assez faciles. Je La celle là pour moi, c'est tout okay. fin. Donc une phase d'action, une phase de collecte du pouvoir, une détermination du premier joueur et une phase. Extrêmement bah, un bon simple. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. À la phase, à la phase d'action. La phase, <rire> phase d'action. Bah tu vas faire une, une action de ton euh, de ta faction. D'accord. Soit c'est une une action qui est commune à tout le monde. Ouais toutes celles-là, soit alors chaque faction a aussi ses actions spéciales. D'accord. C'est pour ça que le tour de jeu peut paraître simple, mais en fait, en rapport avec ta faction, ça va, ça se complique. Donc dans ta phase d'action, tu fais une action. Une fois que tu l'as faite, et une fois que tu as payé donc des points de pouvoir, mm -hmm. ça va être au joueur à ta droite ou à ta gauche. D'accord. Il va faire une action, ainsi de suite. Après, ça va revenir à toi, tu vas refaire une action. Mm -hmm toujours ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs arrivent à zéro point de pouvoir. D'accord. Donc une des clés de la réussite, c'est que tous les autres joueurs ont zéro point de pouvoir, et toi il t'en reste. Et toi il t'en reste. Comme ça, tu peux faire ce que tu veux. On avait compris. Alors comme action, tu peux ouvrir un portail, mm -hmm. grâce à tes acolytes. Tu mm -hmm. peux avoir qu'un seul portail par zone. Mm -hmm. Tu te déplaces aussi des unités. Donc tu te déplaces tac-tac euh, Voilà, toujours mm -hmm. dans, une, dans des zones adjacentes. D'accord. Tu engages une bataille Tu engages une bataille, oui. Donc il faut... Alors, par exemple, c'est un mauvais exemple. <rire> oui Car pour engager une bataille, il faut forcément qu'un monstre a au moins un dé d'attaque. Car tu as certains monstres qui n'ont pas d'attaque. Ouais, tu pouvais ne pas le dire. C'est pas grave. <rire> non non mais si on rigole pas avec lui non ce on d'accord <rire> donc, donc lui il est là par exemple il faudrait déjà se déplacer dans sa zone à lui voilà donc c'est une première action une phase d'action, tous les autres peuvent agir et après on attaque, et après, tu as... genre en gros tu viens, tu viens chez lui et lui sa phase d'action c'est de t'attaquer ah il peut t'attaquer ouais. voilà donc il t'attaque ouais. avant et du coup j'imagine qu'il a des bonus parce que c'est lui qui attaque pas Nécessairement, nécessairement. l'attaquant n'a pas forcément des bonus. D'accord, ok. Ouais. On peut être plusieurs sur ça. Sur, le le monde, sur, sur les zones. Voilà. Ah, ouais, J'imagine ouais. que si on est deux et que moi je viens tout seul, c'est mal parti pour ma gueule parce qu'il y a du soutien. Euh, bah, en fait, tu exemple. Tu <rire> vas additionner en fait bah, tous les dés de combat, tous tes monstres. Ouais. Donc bah, tu as des monstres comme ouais. je le disais qui oui, ne oui. lancent pas de dés de combat. Ah, ouais. Ouais. Et par contre, bah, les braves grands anciens, eux, ils vont lancer un paquet de dés. C'est Warhammer 40k, il faut des brouettes ou euh, pas forcément euh, Par exemple, Myrlatotep, il peut lancer 12D. Redis-le voir. Myrlatotep, il peut <rire> lancer 12D. J'adore ce Myrlatotep. <rire> 12D. Ah 12D, ah oui. Juste lui. Après, ses autres donc euh, Et nous, une réussite, c'est quoi, à peu près, dans le jeu Un, un 4... réussite. 4-5 euh, Oui, 4-5, tu commences à faire une réussite. Et, et puis 6, 6 tu fais un critique. Tu... Voilà. Voilà, okay. Ça a l'air assez, euh, assez, assez clair. Recruter un acolyte, c'est popper un, un, un trou voilà. du cul. Euh, invoquer un invoquer monstre, monstre ben, c'est en sortir un euh, plus sympa. Et réveiller grand-papy. Ah, bon. voilà. D'accord. Et pourquoi c'est des X, ces deux dernières actions-là ben, Invoquer un monstre, tout dépend du, du prix du, du monstre. monstre. D'accord, voilà. ok, très bien. Parce que tu as des monstres qui vont coûter un point de pouvoir, mm -hmm. comme coûter trois points de pouvoir. Très clair. Collecter du pouvoir. Donc là, du coup, je remonte ma barre ma, ma, d'énergie. Euh, un par adorateur. Donc plus j'en pop. Plus tu as d'adorateur. Plus, plus je vais avoir de, de, de trucs. Euh, deux par portail contrôlé. D'accord. Voilà. Ok. Un par portail abandonné. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai poussé le mec qui était dedans, mais ben... je n'ai pas encore pris le portail. Voilà. Disons que tu as des situations, des fois, où tu vas avoir l'acolyte qui est dessus qui va mourir. Ouais, qui n'est ouais. pas le mien. Voilà. Voilà. Divers ouais. et variés. Ouais. Et à la fin du tour, eh ben, ça va rapporter un point de pouvoir ah, pour à, tous pour les les joueurs. ok pour tous les joueurs. Mm -hmm. Et puis, un par adorateur sacrifié. Adorateur sacrifié, pourquoi C'est subtil. <rire> il y a Une toute petite règle assez simple, c'est qu'un pauvre adorateur donc, ne peut pas se défendre. Voilà. Voilà. Quand tu as un monstre adverse qui arrive chez toi... Ah ouais, tu dis, tiens, je vais le sacrifier. Tu le captures. Ça sera plus tard que tu vas pouvoir non, le sacrifier, oh, pas, pas tout de suite. <rire> mais tu peux le capturer. Ouais. Pour éviter qu'il soit capturé, il suffit que tu as un monstre. Un monstre, garde. Ouais, d'accord. Voilà. Si j'arrive dans un endroit où il y, y a trois types, il n'y a personne, on les embarque. Et bah, on tu, les bouge, tu vas les embarquer petit à petit. Ouais. Ah, c'est chaud. Ah non, on n'en embarque qu'un à la fois. Oui, d'accord. Et par contre, toujours dans cette, dans cette idée de capture, donc les monstres ne peuvent plus capturer un adorateur s'il a un autre monstre, mais bien sûr. Lui, on a toujours le grand ancien qui peut lui capturer, même s'il a des monstres. D'accord. Okay. Par contre, il ne peut plus capturer s'il a un autre grand ancien. D'accord, ok. Super. Augmenter jusqu'à la moitié du score de la faction au plus haut pouvoir. Ça veut dire quoi ça Alors quand tu vas déterminer le premier joueur, en fait tu vas compter le nombre de points de pouvoir Qu'ont qu les joueurs. Tu qui en a le plus, c'est le premier joueur. Simple. Ah ouais, tu peux décider de rejoindre ce niveau-là. Alors. Pour éviter que qu'un joueur soit jusqu'à la moitié à la ramasse, Juste... ouais, tu peux parce oui. que ça peut arriver. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire écraser mm, mm, et qu'il mm. me reste plus que lui sur la map. Mm. J'avais tout perdu. Mm. Pour éviter d'être trop dans le vent, tu récupères jusqu'à la moitié, moitié de ce que de ce que oui. le, le, le meilleur joueur. Ah. Détermination du premier joueur. Phase de l'apocalypse. Donc la phase d'apocalypse, ben, tu vas compter donc. Un point d'apocalypse par portail que tu contrôles, mmh. donc tu vas gagner un point sur notre magnifique. Euh, euh, voilà la, la, la, la, Doom, track. la Doom, track. Doom Track. Donc tu vas gagner un point par portail, mmh. et après tu vas pouvoir faire un rituel. Chaque joueur peut lancer un rituel et obtenir plus un point d'apocalypse par portail contrôlé et plus un signe grand ancien par grand ancien de faction. Voilà. D'accord. Donc en gros, si pendant un tour, j'ai fait un super tour, j'ai eu 6 portails, mm -hmm. le maximum que je peux avoir, vu que tu mm -hmm. peux avoir que 6 acolytes. Mm -hmm. Donc je gagne 6, mm -hmm. je fais un rituel, mm -hmm. donc je regagne 6, mm -hmm. et en plus j'avais mon grand ancien, je vais gagner un signe des anciens, qui mm -hmm. peut me faire gagner de 1 à 3. Mm -hmm. Donc... Au maximum, je peux avoir Tu as 15. Ça m'a l'air de monter vite quand même. Bah, le... Deux heures et demie Bah disons que tout oh, ouais, Parce que aussi... tout n'est pas si simple quoi, tu joues pas tout seul. Bah, oui, parce mmh. que si tu vois qu'un joueur il a six portails qu'il contrôle, faut pas le laisser faire. Ouais, c'est sûr que mmh. là, c'est mmh. du billard. D'accord. Et eh ben nickel. Voir les règles, en tout cas. Très rapidement, les règles qu'on. Ouais. Tu vois, comme quoi, les, les, les tour... ouais, la, la, la petite carte tour de jeu, c'est vraiment, euh, vraiment le truc qui va bien. Moi, j'ai mmh. déjà, euh, ouais, déjà le sentiment d'en comprendre mmh. un, un petit peu plus. Et après, chaque faction a ses petites... subtilités. Subtilité, ouais Ça, on y reviendra quand on voit, je voilà. pense. Ouais, hein, parce que euh, là, ça ne va pas forcément... Euh... Juste nous expliquer rapidement, euh, bah, ça dépendait justement de la faction qu'on prenait, mmh. hein, euh, la, la, la, la notion de subtilité. On en est une, là, combat euh, dans ces 1D de moins que Le nombre de morts vivants dans la zone, exemple 4 morts vivants on lance 3D au total. Explique-nous voir ça. Alors, ce qui est très bien aussi, déjà, on peut voir qu'ils mettent des exemples, ouais. Donc, on n'est jamais perdu, ouais. Ça, faut le dire quand même que c'est plutôt mmh, pas mal. Mmh, mmh, mmh. Et les textes sont assez clairs, je trouve. Quand c'est rouge, c'est bleu, c'est c'est quoi en fait euh, Quand c'est rouge, c'est dans les combats, ouais. Voilà. Et après, quand c'est jaune, c'est les petites compétences du, euh, du Grand Ancien. Ah d'accord, oui, ou donc lui, il a profané hein. et vengeance. D'accord. Action, coûte 2, d'accord. Donc ça, c'est profané. Si le roi se trouve dans une zone sans pion de profanation, lancez un dé et comparez le résultat au total de vos unités dans la zone. Roi y compris. Et sur un résultat inférieur ou égal au nombre d'unités, placez un pion de profanation dans la zone. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que va me faire ce pion de profanation À la fin, au moment de collecter du pouvoir, mmh, mmh. si tu as un monstre dans la même zone... Un pion de profanation. De profanation. Ben tu vas gagner un point de pouvoir en plus. Oui, génial. D'accord. Donc plus ça va, plus le signe jaune, il va en avoir. Il y a plein de façons de jouer et donc de gagner différentes. quoi. Euh, disons que tu as plusieurs façons de jouer après pour gagner ta... Toujours le même type. On est d'accord, voilà. mais je veux dire, par là, pour, pour atteindre cet objectif-là, soit je vais plutôt dans la stratégie de la construction, ouais. euh, obtenir mmh. des points de profanation, des choses comme ça, je prends mon temps, je vois que personne ne s'intéresse à moi, donc voilà, je ouais. fais ma petite vie, mmh. parce que forcément, avec un, une partie où tu es à 4, 5 autour de la table, il Y a toujours un qui est plus ou moins abandonné, ah ouais, ouais. Tu sais, qui fait sa petite vie quoi. Ah bah ça c'est vite repéré, mais c'est un mais jeu fait... de chouiner, de toute façon. Ouais. C'est clair que tu vas toujours avoir des joueurs qui vont dire mais non c'est pas moi le plus fort, ouais, c'est ouais, ouais, ouais, ouais, voilà. voilà, Moi je suis Mais rien, tu voilà. fais pas ouais. autre, voilà. euh, ouais. il est en train de gagner, ouais. mais ça c'est sûr. C'était un, un peu ma question aussi, la question qui venait après. Est-ce que c'est, est-ce euh, que ça peut arriver que un joueur se retrouve à perdre trop tôt dans la partie? Du coup mais le mec il est dégagé quoi, c'est fini, il regarde les autres finir la partie. Non ça va. Non, si c'est vraiment... Euh, si les joueurs jouent intelligemment, non. Parce mm -hmm. qu'il peut avoir l'effet. Le mec est en faiblesse. Déjà, je y a le... encore le plus le tuer. Déjà, il y a le truc de rattrapage là. Déjà a le mm -hmm. rattrapage. Et en même temps, moi, ce que je dis, c'est que attaquer quelqu'un qui est. Dans la merde, ça sert à rien. Il faut attaquer celui-là qui est dans le... Il faut limite un espèce voilà. de... Pas de MJ, mais un mec qui connaisse bien le jeu, puis qui résonne les gens en disant « Non, non, attendez, là, vous êtes en train de vous attaquer à quelqu'un qui, mmh. qui, qui est dans la pénale. Par contre, l'autre à côté, il va nous bronner la tête euh, dans, dans deux tours. » quoi. Sans compter que là, à le... côté, euh, vu qu'on fait les grands anciens, ou dès euh, là, certains grands anciens, dès qu'ils dépassent un certain niveau, on va dire, ouais. ils sont inarrêtés. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ils roulent euh, roule sur voilà. le cas, là. Ouais. Donc là, cet effet-là, oui, il faut connaître les autres factions aussi. C'est ça, tout le seul du jeu aussi, c'est mm. bien jouer avec sa faction, savoir les autres factions, comment elles réagissent, pour pouvoir les stopper au bon moment. Mm. D'accord. Voilà. Là, derrière nous, c'est quoi Ça, par exemple, c'est une boîte. Je prends celle-là Alors, dedans, là, pas, la passe qui est marquée sur cette boîte. <rire> c'est ça tout le piège. Vous, Kevin. Oui, alors pourquoi Parce qu'au total, j'ai 38 kilos de matos. Total, ah, Donc couche. dans les 38 kilos, bien sûr, bah, j'ai fait... Madame est contente Mais <rire> <rire> je dors avec des boîtes. C'est-à-dire que là, ici, là, il n'y a pas tout, en fait. Euh, si il a tout, mais j'ai tout rassemblé ouais, en quelques boîtes. Mmh. Bah, mais ah, effectivement, il oui, pas de tout en plus. Ouais. Donc là, les, les anciens, c'est une nouvelle faction. Donc, ça, c'est des extensions. Voilà. voilà. J'ai peut-être pas pris la meilleure. Euh, ben en fait, le problème, c'est que dans la boîte des anciens, n'y a pas les anciens. Non, on va regarder. Oui, ça. non, non mais c'était juste pour montrer à peu près euh, ce que, ce que tu avais comme extension. Mais, euh... oh là, oui. Oh. Oui, là, c'est... Ah oui, d'accord. Ça, c'est un doll. Bienvenue dans l'une. Hein? D'accord. Dans une boîte d'extension, il y a quoi normalement Là, on comprend que toi, tu as réorganisé voilà, ton ouais. petit monde, en fait. Hein. Nous, en voulait pas. Mais qu'est-ce qu'on devrait trouver dans une boîte d'extension Est-ce que tu en as une qui est dans son état nominal euh, Non, malheureusement, non. Non, malheureusement, non. Mais vas-y, on va, on, va, on, va, on va raconter. Alors, dans une boîte d'extension de faction, tu as tout ce qu'il faut pour jouer avec une nouvelle faction. D'accord. Okay. Donc, as... donc, on est bien d'accord, une nouvelle couleur de, de, oui. de, de figurine. Oui. Hein okay. Et donc, tu as tout ce qu'il faut. Donc, on va oui. se retrouver euh, avec, Tiens, retourne, retourne, une nouvelle, avec une nouvelle oui. carte euh, comme ça. ça tu, peux, tu, tu peux retourner la boîte. Ah, bah, très bien. Ah, bah voilà, oui. Ok. Ok. Voilà. Ok, ouais, d'accord. Bah, voilà. Okay. Un livre de règles qui a un rapport avec la faction. Pourquoi il y a des règles additionnelles qui vont aller en fonction de la faction Dans le petit bouquin, ouais, il y a toujours des petites règles en plus. Mm -hmm. Et tu as aussi un aide de jeu qui va t'aider à comment jouer cette faction. Ah ouais. Et aussi comment la battre. Ah ouais. C'est bien fait. D'accord. il <rire> y avait ça pour les autres dans oui, la boîte aussi. de... Ok, d'accord, super. Mais... En tant que propriétaire du jeu, bien sûr, je la ne l'amende pas, ces euh, pages. Oui, que pour tu moi, les lis <rire> toutes. <rire> Mais les autres, non, non, non. non. non. Perfide voilà. En sachant quand même, pour la petite anecdote, c'est ils disent dans, dans, dans la règle, si à un moment, vous voyez qu'il y a un flottement dans, dans les règles, vous ne savez pas trop, faites un vote autour de la table, ouais. en sachant que le propriétaire du jeu compte deux. <rire> J'adore. Des <rire> petits trucs comme ça. Bon, bon le plateau de faction, on est d'accord. Les grimoires, ils vont avec forcément. Les pions de pouvoir, on est d'accord. Les pions d'apocalypse. Le pion ouais. La glyphe de faction. Ouais. C'est un petit jeton en carton qui va te permettre... Car les nouvelles factions, en fait... Certaines étaient déjà prévues dans le jeu de base. Mm -hmm. Mais d'autres, en fait, peuvent s'installer n'importe où sur la... Mm -hmm. sur la... Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, pour savoir où ils apparaissent, on met un petit jeton. Ouais. D'accord. Euh... Et donc... Les figurines. Là, il y a 19 figurines. Ouais. J'imagine que chaque faction n'a pas forcément 19 figurines. Il y en a qui ont ouais. plus ou moins de figurines mm -hmm. hein, en fonction du, de, des points. Elle, cette faction est un peu spéciale. Elle a 4 figurines de cathédrale. C'est carrément des, des cités que tu construis. Elle est chouette cette faction. Ouais. J'ai pris au hasard, mais je ne suis, suis pas mécontent. J'aime bien faire ça et j'aime bien par, par contre, elle, elle est un peu spéciale par rapport aux autres parce mm -hmm. qu'elle n'a pas de grand ancien. Ouais, C'est ce que je remarque. Ouais. Donc, pour dire à quel point chaque faction diffère vraiment des autres. Donc tu vas vraiment jouer différemment, tu ne vas pas avoir les mêmes soucis et les mêmes bonus par rapport aux autres. On est d'accord que... Est-ce que tu vois d'autres choses à dire euh, dans cette première vidéo, vidéo sur le jeu <rire> Puisqu'on en, on, on en refera. Est-ce que tu vois d'autres choses, choses à raconter comme non, ça, ça va, Je crois que ça va Faut aller mal. pour notre ouvre pauvres acolytes, je crois que ça va être suffisant. Non, non, mais euh, <rire> c'est intéressant. Donc moi, ce que je voudrais euh, juste conclure, c'est, euh, si j'ai bien compris, donc le Kickstarter est réouvert. Mm -hmm. euh, tout ce qu'on vient de montrer, là, tout ce que toi, tu as, c'est disponible dans le, dans le nouveau Kickstarter. Oui. Dans le Kickstarter en cours. Et, en, euh, et là, même des bonus encore. Il y a, y a des choses en plus. Il y a encore des choses en plus. Et ouais. du coup, là, t'es... Ah ben bah là, c'est beau, j'ai commandé. <rire> <'est, t> es, <rire> bien, vrai, es... Ah, c'est c'est Ah, t'es un fou. Et tu recevras ça quand Ouh là là, si tout ans, passe <rire> bien. Non, si tout se passe bien, euh, fin de l'année. D'accord. Ah oui. Je suis quand même bon. du mal avec ça. Ouais. Euh... On en reparlera du, du système de Kickstarter. Oui, on, on, on, hein. on en parlera dans un No Life. Mmh. Hein. Euh, je pense qu'on va te je, donner je la parole. Je pense qu'en fait, des fois, c'est un faux problème. En fait. Moi aussi, j'avais un peu cette, euh, cette a priori de me dire, ah, je vais attendre deux ans, mais en. On... En fait, ce n'est pas si différent que des fois les attentes qu'on a pour un jeu classique qu'on ah, a chez qu'on va, va refaire des cantinas avec l'équipe que vous avez vue la dernière fois. Et puis chacun aura plus ou moins son, son petit sujet. Et Kevin, il a envie de vous parler de ces choses-là. Donc, on va lui donner la parole sur ces voilà. sujets-là. Euh, on est d'accord que euh, ce Kickstarter qui est ouvert, lui, par contre, est intégralement en anglais. Donc quand on dit que ouais. c'est intégralement en anglais, le livre de règles est en anglais, mais mmh. également toutes ces petites cartes-là, mmh. euh, toutes, toutes les cartes, les, les, tout, tout, tout est en anglais. Hein, tout est hein, hein. en anglais, Il n'y a aucun moyen de récupérer le français en PDF mmh, mmh. Si, si on va euh, sur la communauté que euh, euh, ouais. <rire> sur Facebook, il a tous les PDF en français. Oh, bah, Donc bah, là, tout vous. ce qu'il faut... Euh... Et euh, est-ce que je peux parler du truc qui fâche Mais bah, si, vas-y, vas-y, vas-y. Un all-in, c'est combien Là, tu fâches, là! <rire> Elle est... Non! Elle n'est pas là! <rire> tu sais, J'avais vu, vu un truc qui était génial sur Internet. C'est euh, le mec qui disait Ma plus grande crainte, que ma femme revende les jeux le prix que je lui ai dit que je les ai payés. <rire> ah ben là, disons que pour l'instant, il y a des gens donc, qui reçoivent le, la dernière campagne de Toulouse ouais. Et certains ont peur que ce soit leur femme qui ouvre le carton. Quoi. Ouais. Bon, ouais. Le, le carton, il fait dans les 15 kilos. Donc, euh, mmh. tu te poses la question. Euh, le all-in... Déjà, déjà, déjà la, la boîte de base. La boîte de base ouais. Ouais. Si on la trouve dans le commerce, elle est à 180 euros. D'accord. Ça fait quand même un petit investissement. Ouais. Après, c'est un univers qui est tellement particulier que ça fait appel à une frange de la population ludique qui est quand même euh, pas dans l'adoration, mais euh, qui, qui sait ce qu'elle achète et, euh, et qui rentabilise ce qu'elle achète. Ah bah, de toute façon, il ne faut pas se mentir. C'est un jeu qui peut exister que grâce à Kickstarter. Sinon, c'est impossible que... Un jeu à prix-là, un jeu de plateau. Euh, Et la vrai. rejouabilité pour toi Immense, ouais, euh, ouais. franchement, là, euh, je suis à 30 parties. T'as jamais le sentiment d'avoir vécu là, ouais. les mêmes dénouements mmh. D'accord, ok. Non, non, le, le jeu assez. Par contre, bah, c'est vrai qu'il est cher. Parce mmh. que chaque faction c'est à peu près 45 euros. Mmh. Mais en fait, surtout la grande difficulté, c'est de le trouver. C'est mmh. ça. En fait. mmh. Parce que j'ai fait mes petites recherches. Tout ce qui est filibert tout ça, ils ne vendent plus. Mmh. Donc tout ce qui est boutique, si vous trouvez la boîte de base, c'est un miracle. Quoi. Jamais vu. Moi. Voilà. Donc, euh... Donc il faut vraiment profiter de ce kit. Quoi. Voilà. Les prix sont les mêmes sur le kit là en ce moment. Euh... La boîte de start. si je veux D acheter la boîte de star. Disons que le... la boîte de star va être un peu moins chère, mais vu que tu payes le frais de port, ouais, ouais. vu le poids ouais, du bestiaux, ouais, ouais, bah, ouais, tu ouais. vas payer quand même une petite fortune mmh, de frais mmh, de, fret mmh, de mmh, port aussi. Mmh, mmh. Donc ça, ça doit revenir plus ou moins. Et sinon, l'éolume... <rire> le all-in, franchement, je pense que sans mentir, il doit être un bon 800 euros, je pense. C'est ça. Bon, voilà. ouais. Et encore, c'est peut-être en prenant pas tout, tout, tout. D'accord. Ça comprend voilà. l'avocat. <rire> Et l'appel. <rire> Après, on peut le trouver aussi, là, un peu de, de vente en... Il en... y a des mecs qui, comme d'habitude, Kickstarter, qui revendent directement euh, Oui, mais ils ne se font pas trop de bénéfices dessus. Ouais. Donc, ah ouais. Ça va, ça reste... Euh... Ça, reste raisonnable. ça reste raisonnable. Ils vendent peut-être même à perte, j'imagine. Un petit peu. Bah, après, le problème, c'est qu'ils vendent tout, en fait. Ouais. Mais bon, il faut soutenir ouais. les Kickstarter. Euh, je pense qu'ils le méritent. Eh bien, écoute, merci. Eh ben, merci, j'espère que mon explication a été assez claire. Que je je, je pense qu'on a tapé large, mmh. on a mmh. raconté tout ce qu'il y avait à raconter sur le jeu et que... On a permis de dégrossir un petit peu ce qui se passait, et de toute façon, ceux qui sont intéressés, euh, on leur a promis euh, une partie. Ah, moi, je suis déjà en train de m'arracher les cheveux sur euh, les axes de caméra qu'il va falloir choisir, <rire> mais euh, parce qu'il faudrait un, une caméra par plateau, mais bon, on, on fera des choix. Et on les... mettra peut-être une caméra sur ton plateau à toi puisque tu sais bien jouer et mieux jouer que nous. Peut-être pas besoin de voir les plateaux des, des mecs qui, qui, qui et galèrent. Et puis un, un, un, un, voilà. une caméra sur ce plateau principal. Mais en tout cas, je te remercie de nous avoir présenté euh, ce que tu dois toi, voir. Hein. Moi, ça me tenait à cœur de toute façon. Et puis, euh, et ben, de toute façon, on, euh, on reparlera euh, de, tout, euh, de tous ces jeux-là, de tous ces Kickstarter. Kickstarters. Regarde, on va se faire passer comme ça. Et puis hop, hop, on va dire au revoir comme ça. Voilà. Mmh. Euh, oui, de toute façon, on reparlera des Kickstarter sur la page puisque Kevin a une petite expérience sur le sujet. Tu en attends un prochain dans peu de temps Oui. On, on, on spoil euh, Raniman GT. D'accord. C'est complètement différent. Mmh. C'est un... de la course de bagnole, oui. Putain, alors là, moi, tu me fais kiffer. Et c'est à Aolina 100 euros. C'est vrai. Donc, euh, tu vois, c'est pas du tout la même ça chose. Ça arrive quand Et lui, on peut le trouver en boutique, en plus. On pourrait le trouver en boutique. D'accord. Et t'as reçu déjà le, le, le truc de la de la de du Colissimo ben, je ben, crois. Un mail, voilà, de Colissimo. Donc, Donc, tous ça les jours, arriver... tu, tu riffsres <rire> sur ton téléphone pour savoir où c'est qu'il est. C'est qu <rire> la maladie du, du mec qui a fait le Kickstarter. <rire> c'est il arrive quand <rire> Il arrive. Ça bon, doit pas. arriver peut-être euh, la semaine prochaine avec un peu de chance. Nickel. Eh ben, écoutez, euh, ce qu'on fera, c'est qu'on proposera ce jeu-là également en présentation mmh. unboxing et puis surtout et également en partie euh, pour les deux à Top. très bientôt merci à tous, des oui. bons jeux, des bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer la tête de Pierre Bosque <rire> allez salut à très bientôt ciao